Pierre Mendès France, c'est un personnage extraordinaire parce qu'en fait, il a presque 50 ans d'activité politique et surtout de production, d'analyse politique et économique. Et ça en fait un personnage hors du commun dans la politique française, quelqu'un qui a traversé différentes époques, les années 30, la Résistance, la Reconstruction, les années 50, où il fut chef du gouvernement, et puis aussi les années 60, période d'unification de la gauche. Et donc, c'est un personnage très singulier avec euh, quelque part euh, une image qui est un peu biaisée. Un peu biaisée parce que les grands témoins de l'époque, ceux qui l'ont connu, décrivent euh, quelqu'un qui était finalement très intimidant, euh, comme une statue euh, du commandeur. Et donc, euh, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un peu sortir cette image de perdant magnifique, parce qu'il a été finalement assez peu de temps au pouvoir, sortir un peu de cette vision d'un père fouettard incarnant la morale et la rigueur, ce qu'il était aussi, mais surtout retourner à ses écrits. Et En fait, quand on regarde ses écrits, ils sont très riches sur le plan de l'économie, sur le plan de la décolonisation, de la construction européenne. Avant tout le monde, il dénonce un peu la technostructure européenne, sur l'élection présidentielle, parce qu'il dénonce l'hyper-présidentialisation de la Ve République et puis finalement la politique spectacle, sur la politique étrangère, qu'il qualifie de spectaculaire mais peu efficace. Et donc, c'est cette œuvre très riche, très impressionnante, que moi j'ai voulu faire redécouvrir à un large public. L'histoire de. Charles de Gaulle et de Pierre Mendès-France, c'est l'histoire d'une rivalité mêlée par beaucoup de respect. Euh, D'abord, Charles de Gaulle accueille à Londres le jeune Pierre Mendès-France qui, lui, a été jeune secrétaire d'État. Donc c'est un jeune parlementaire qui va présenter ses respects et puis se ranger derrière un général qui est finalement assez inconnu. Et donc Pierre Mendès-France, lui, choisit de se battre. Il choisit de se battre dans une escadrille d'aviation. Il choisit pas tout de suite la vie politique. Et finalement c'est Charles de Gaulle qui lui demande d'accepter de devenir son ministre de l'économie et des finances, ce qu'il fait. Donc il rejoindra De Gaulle à Alger, où était le gouvernement provisoire. Puis il le suit à la Libération à Paris. Et donc finalement il y a cette ombre portée du général de Gaulle sur Pierre Mendès France avec deux caractères très forts deux idées très opposées finalement des institutions très très gaulliennes, autoritaire majestueuse chez de Gaulle et très finalement démocratique presque athénienne chez Pierre Mendès France et cette opposition de style de vision fait que ces deux personnages là se sont souvent croisés ont parfois échangé ensemble et finalement se sont jamais rangés dans le même camp ou le même parti politique alors Pierre Mendès-France est vraiment l'incarnation d'une gauche rationnelle, universaliste, qui fait confiance à la science, qui fait confiance aussi au débat démocratique, aux citoyens. Et c'est cet héritage-là, finalement très cartésien, très rationnel, que moi je pense on a urgence à redécouvrir, parce que cette pensée-là, finalement, elle nous manque. Il nous manque, je crois, aujourd'hui une figure de gauche démocratique, une figure de gauche qui a envie d'espérer, qui donne envie d'espérer, et pas simplement des partis politiques ou des figures politicienne qui finalement choisirait plutôt des boucs émissaires plutôt que des solutions. Mendès France, c'est vraiment ça. Le choix d'essayer de trouver par les solutions, par la recherche, par la réflexion, des solutions aux problèmes de la société. Il y a quelque chose de très intéressant dans l'œuvre de Pierre Mendès France, c'est sa conception démocratique de la politique étrangère. On pense souvent que finalement la diplomatie, c'est euh, des ambassadeurs qui discutent dans des chancelleries euh, de manière très secrète. Euh, Pierre Mendès France, il a une vision très opposée à tout ça. Il fait euh, des négociations euh, pendant les années 50, euh, notamment sur l'Indochine, euh, dans la transparence presque totale avec le grand public. Et il explique qu'il n'y a pas de discours à voir. Il n'y a pas un discours privé dans les discussions diplomatiques, et un discours public devant les Français. Et donc cette euh, diplomatie qui est d'ailleurs fondée sur des valeurs, la transparence, euh, la, la, la défense, des droits de l'homme, cette diplomatie de Mendès-France, finalement, elle est à l'opposé d'une diplomatie très gaulienne où c'est le geste qui compte, c'est le spectaculaire qui compte, les grandes déclarations. Euh, Pierre Mendès-France, c'est plutôt le choix d'une diplomatie efficace qui, pas à pas, arrive à trouver des solutions. Et en cela, à mon avis, c'est d'une grande actualité.